Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon, ça va nickel. Aujourd'hui, je suis avec un apiculteur. On va essayer d'enlever un essaim d'abeilles, mais dans un tronc d'arbre. Donc, on est déjà venu il y a quelques jours agrandir le trou. Et maintenant, on va essayer. Donc, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais on va quand même aller voir ça. Donc, je vous montre. C'est très très intéressant. Et des fois, justement, il ne se passe rien pendant 10 minutes. Et ouais, je sais, j'essaye de. Et Et il y a des modes, Il ne se passe rien, on voit les gens qui des. On sait même pas ce qu'ils font, c'est ça le problème. C'est pas ce qu'ils font. y a des gens qui ouvrent, c'est des ruche, il y qui partout, donc c'est ça qu'ils font. C'est pas ce qu'ils voient, c'est pas ce qu'ils miel il faut le mettre là dedans miel là dedans ok et puis tout ce qui est euh, tout ce qui est couvain il faut les, les, les découper les, les mettre à plat là puis les d'accord et après tu leur remets là dedans okay. Alors, le, le, le but aussi c'est de ne pas perdre l'arène parce que là c'est foutu après pas perdre l'arène donc les morceaux il faut les emmener au plus près puis les poser dessus comme ça si la reine elle tombe elle tombe en dessous parce qu'elle est, elle est euh, il n'y pas de camomille. Elle va pas retourner, faire de maintenance au volant pour retourner là. Donc, le monsieur qui parle, c'est Didier, un apiculteur de carbone à côté de la région toulousaine, qui vient d'essayer euh, d'enlever cet essaim. C'est dans le bec de abeilles. Ils sont là, sont. Bon, les dédés, Il y a aussi un nid de fourmis charpentières. Tu hein, ça Tu le vois, parce que tu le vois comment Ouais, tu les vois les larves, les larves blâches. Je veux dis, il faut que là, parce que si la reine est euh... dessus qu'elle tombe là, tu vois. Il faudrait essayer d'en sauver quelques Et là, avec ce nuage, tu arriverais à voir la reine. Bon avec ce nuage d'abeilles, de... tu vas réussir à voir la reine. Elle va suivre automatiquement le couffin Gracias. Qui font du miel quoi. et des ruches, euh, j'en ai 6, euh, Je pense que j'en aurai une dizaine d'ici la fin de l'année. L'été, enfin, de ce de, la fin d'été, tu as encore? Oui, non, parce, parce que j'en ai acheté deux. Je vais avoir au mois de mois d'août, et, euh, et puis euh, bon, celle-là, je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis je pense que j'en aurai une autre la semaine prochaine. Un monsieur qui m'a dit. Euh, ah, J'ai une... derrière ma cloison, de il y a un nid d'abeille Je dis, bah oui, mais... Bien, mais je suis pas à la cloison Ah, mmh. ah c'est bien ça Parce que c'est un comme plusieurs fois C'est ah bon, c'est pas très commun Il me dit, oui, mais c'est mmh. l'occasion de faire des travaux Et puis de changer les papiers Ah, mmh. oh, bah si vous prenez comme ça Ah, non mais c'est très bien Parce mmh. Parce que c'est rare, hein Ah oui, c'est très rare, un peu. Du coup, le dessus tu fermes pas Comment Le dessus, tu fermes pas Non, non, parce que de toute façon, c'est une sortie, sortie, Bon, les bébés, on n'a pas pu enlever les siens, on n'a pas à voir la reine. Donc. Euh soit la reine elle est encore dans le tronc et on n'arrive pas à l'attraper soit eh bien, on l'a écrasé sans le faire esprit et du coup ben, les, les abeilles ne veulent pas rentrer dans la ruche donc vous voyez on est dans un parc à côté de l'autissement. où dès qu'il va faire beau les enfants ils vont venir jouer dans, dans l'espace vert donc euh, ben, je suis dans l'obligation de faire un traitement puisque l'essai le, est quand même à 10 cm du sol il suffit d'un d'un ballon ou quoi pour qu'il ben, y ait un danger pour les gens donc je vais envoyer un peu de poudre ça m'embête c'est toujours quelque chose que j'aime pas faire voilà, j'espère que ben, normalement cette vidéo ne doit pas trop vous plaire parce qu'on ne peut pas enlever une ruche mais au moins je voulais vous partager ça pour vous montrer qu'on essaye quand même d'enlever les essaims avant de traiter et que c'est quelque chose d'important voilà. mais après c'est vrai que quand il y a un danger pour les gens ou des enfants ben, il faut bien faire quelque chose voilà, donc je remercie Didier qui a quand même essayé de, de l'enlever hein, un maximum. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt les dédés.